Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'utérus. Alors l'utérus c'est l'organe de la gestation chez la femme. Il est situé dans la cavité pelvienne. Il est destiné à contenir le fécondé pendant son évolution et l'expulser après son complet développement. L'utérus est situé sous la ligne arquée entre la vessie en avant et le rectum en arrière et le vagin en bas. Il a la forme d'une cône aplatie d'avant en arrière avec une base supérieure et un sommet vers le bas. On lui décrit quatre parties le fond, le corps le col et c'est la partie intermédiaire entre le corps et le col. Les trompes utérines s'abouchent dans le corps de l'utérus entre le ligament rond et le ligament propre de l'ovaire. L'utérus est un organe sous-péritonial. Le péritoine recouvre la visie va former. Le cul du sac visico-utérin, puis va se poursuivre sur la face antérieure de l'utérus et la face postérieure pour ensuite se prolonger sur la face antérieure du rectum et former ainsi le cul du sac du Douglas. La partie inférieure de l'utérus, c'est-à-dire le col de l'utérus, est sous le péritoine. Donc, le péritoine qui recouvre l'utérus est du péritoine parital, ainsi bien que recouvert du péritoine et se développant dans l'abdomen, l'utérus est un organe sous péritonial. En dehors de la grossesse, l'utérus est normalement antéversé et antéfléchi. L'antéflexion, c'est l'angle entre le corps de l'utérus et le col. Cet angle est ouvert en bas et en avant. Il varie entre 100 et 140 degrés. L'angle de version de l'utérus est un angle formé par l'axe de corps de l'utérus et un axe virtuel ombilico-coxygène. Concernant la morphologie externe, le corps de l'utérus se présente comme une masse aplatie convexe avec une face visicale qui répond à la visite et une face intestinale. Deux bords latéraux et une base supérieure constituant le fond de l'utérus. Un union des bords latéraux et du fond de l'utérus apparaissent les cornes utérines, les cornes utérines où s'insère de chaque côté la trompe utérine. Le ligament rond de l'utérus en avant et le ligament propre de l'ovaire ou ligament utéro-ovarien en arrière. Ensuite, on a l'isme de l'utérus, c'est la zone rétrécie ou intermédiaire entre le corps et le col. Et enfin, le col de l'utérus, qui est un qui aspect cylindrique, sa face externe, dont insertion au vagin. Et le divise, c'est-à-dire le vagin divise, le col, en une portion supra-vaginale et une portion Vaginal. Et cette portion vaginale de col est visible dans le fond du vagin lors de l'examen au spéculant. Elle présente à son sommet l'ostium externe de l'utérus, qui correspond à l'orifice externe du canal cervical. Concernant la morphologie interne de l'utérus, les parois de l'utérus sont constituées de quatre couches ou tuniques, de l'intérieur vers l'extérieur, on a la muqueuse utérine appelée endomètre. La structure de l'endomètre varie en fonction du cycle. Cet endomètre va s'épaissir progressivement et devient favorable à nidation de l'embryon en deuxième partie du cycle. Et en fin euh, du cycle, un phénomène de disquamation de l'endomètre est responsable d'enseignement cyclique, ce sont les règles ou les menstruations. La tunique musculeuse au biomètre présente une couche interne avec des fibres musculaires lisses, profondes et circulaires superficielles, une couche moyenne avec des fibres plexifantes et une couche externe constitué des fibres musculaires superficielles et transversales. Et enfin, la tunique serreuse au périmétrium formé par le péritoine. Sous la tunique serreuse, on a la tunique sous-séreuse faite du tissu conjonctif lâche. Concernant le col de l'utérus. En clinique, le canal cervical est désignée par le terme endocol et la muqueuse à ce niveau est du type glandulaire et cette muqueuse forme des saillies arborescentes avec un aspect festonné. Au niveau de la partie vaginale du col utérin, la muqueuse de col est du type malpigien on parle alors d'exocole en clinique. Et la muqueuse de l'exocole est de la même nature que la muqueuse vaginale. Et la zone de transition entre la muqueuse sécrétante endocervicale et la muqueuse malpighienne exocervicale s'appelle la zone de jonction. C'est la zone élictive où se développent les cancers de col de l'utérus. Concernant les moyens de fixité de l'utérus, on a les ligaments larges. On voit que les feuilles du péritoine qui recouvrent la face antérieure et la face postérieure de l'utérus s'accolent sur les bords droits et les bords gauches de l'utérus et se prolongent latéralement jusqu'à euh, jusqu la paroi pelvienne, en formant deux cloisons frontales droite et gauche. Chaque ligament large présente une portion supérieure qui est tendue des cornes utérines au détroit supérieur, renforcée par trois cordons qui convergent vers la corne utérine. Ces trois cordons sont la trempe utérine, le ligament utéro-ovarien et le ligament rond. Ces trois cordons, donc ces trois cordons qu'on voit ici, déterminent trois erangs qui se prolongent en bas avec la portion inférieure du ligament large en formant trois mésos. Le méso salpinx, déterminé par la trompe utérine, le mésovarium, déterminé par les lames du péritoine rejoignant l'ovaire, le méso du ligament rond du l'utérus. La portion inférieure du ligament large, c'est un épicissement qui va former ce qu'on appelle le paramètre. Le ligament rond du l'utérus est une bandelette fibreuse reliant l'utérus à l'anneau inguinal. Il se fixe sur l'utérus près de la corne homolatérale en avant et en dessous de la trempe utérine.